Alors, comment allez-vous aujourd'hui Eh bien, nous, ça va tranquillement, à part que, bon, belle année se termine. Et cette émission euh, un peu spéciale où je suis toute seule, je suis là pour vous dire quelques mots nous sommes le dernier jour de l'année et eh bien il me fallait venir vers vous pour vous dire dans cette dernière émission de l'année 2022 mes vœux. alors je tenais à vous les dire de vous à moi en hein, tête à tête et tout en souhaitant bien évidemment que vous soyez tous, que vous portiez tous un peu mieux pour ceux qui sont malades et que vous essayez de tenir bon alors vous vous souvenez dans le temps nous avions des correspondantes ou des correspondants partout en Guadeloupe chaque enfant avait un correspondant ou une petite correspondante. Et euh, on, on écrivait. On écrivait du courrier à ses correspondants et à ses correspondantes. Et même moi, j'en avais une qui était de bouillante. Et nous, on était du lamenter. Donc euh, je lui envoyais du, du courrier, elle m'envoyait du courrier. Et quelquefois, mes cousines et moi, nous relisions... Euh, euh, les lettres que nous recevions de nos correspondants, de nos correspondantes. Et euh, je me souviens d'une phrase euh, en, <rire> en particulier, c'était « Je prends ma plume pour t'écrire cette lettre. » Pourquoi on vous compte « Je prends ma plume pour t'écrire cette lettre ?» Nous, t'es qu'à chercher loin. On cherchait des mots, euh, des, des mots comme il faut pour pouvoir écrire à nos amis de partout. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Avec les réseaux, on est, on est là, on écrit, on voit du monde, mais on, est, on a tel les réseaux sous les yeux que l'on oublie quelquefois de demander de prendre le, le téléphone et d'appeler quelqu'un ou de lui envoyer un petit courrier une petite lettre et de lui dire voilà je pense à toi comment vas-tu comment vont les enfants comme on, on oublie donc on envoie des des, des whatsapp on envoie euh, des sms on envoie des, ce qu'on appelle des textos quelquefois il y a long comme ça et nous capant on nous écrire et ce pas c'est pas facile d'écrire hein, euh, euh, quand on surtout bon quand ou qu'on moins Hein, ou un petit problème de vue, et bien on va mettre un mot, qui a changé, il a mis un mot là, ça a changé, mais on ne ligne. pas. Et même quand on relit, on, on ne voit pas ça tout de suite, parce que c'est quand on envoie qu'on voit toutes les fautes qu'on envoie, voit, tout, tout, tout, tout, tout, les, les, tout, tout le côté négatif de ce truc-là qu'on appellerait euh, texto ou euh, SMS, etc. Ou WhatsApp. Et nous, ni nous, nous, toutes, ni nous, toutes qualités, modèles de bitin qui permettent de nous communiquer. Et nous demandons de même, est-ce qu'elle nous va communiquer? Parce que là, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne. Et quelquefois, il y a des gens qui me disent, Ah, qu'en fait? Heureusement qu'on a regardé, on a vu en télé, on s'avoue bien. Alors, on a honte, ça, on a honte. On a honte de nous, bon, on a dit, Qu'on fait en avant en télé? On nous prend un petit temps pour nous, même si nous avons des problèmes, même si nous avons des difficultés, on nous prend un petit temps pour nous faire ça. Vraiment, nous, pour nous demander des nouvelles, pour nous pas écouter les avis d'obsec, pour nous tendre dire, euh, maman, tel monde, papa, tel monde, Timouna, tel monde, etc. Nous essayons, l'année ce qui est là, là, des Pas dire autres qu'il faut nous virer en arrière, mais il va falloir qu'on prenne les choses en main quand même. Et qu'on on recommence à appeler nos amis, même si c'était quelqu'un, il y a quelques années, on avait un petit bout de gueule avec la personne. Eh bien, on recommence. On entre en contact avec ces personnes une fois comme ça, de temps en temps. On te dit pas de le faire tout le temps, parce que tout le monde est pris, tout le monde est occupé, etc. Donc voilà, c'était cette fameuse, cette petite parenthèse que je, te, je tenais à mettre. C'est bien. Les réseaux vont vite. Ça nous permet d'entrer de, en contact avec quelqu'un tout de suite, parce que la personne a son téléphone tout le temps. Vous avez vu que tout le monde, tout le monde, dit téléphone d'ailleurs, met d'ailleurs tout le temps, tout le temps. Ni mon cas, téléphone, ce n'est pas mais menti, pas vrai ça. Téléphone d'ailleurs tous les jours. Si on ne va pas répondre à vous, c'est qu'il ne veut pas répondre. Alors là, on voit ne veut pas répondre, il ne pas qu'à insister. Tu n'insistes pas c'est qu'il est, qu est occupé ou faire, ce qu'il n'y a pas de bonne humeur. Parce que si nous te prenons un courrier, nous devons te dire « Ah, un tel, un tel habitant, c'est rose Moi mois, j'ai un la elle m'envoie un courrier. Ha, <rire> qu'est-ce que c'est ?» Et qui veut courir là, et qui rigole, ça qui fait plaisir d'être nouvelle là, là. Et qui veut faire même un là, qui et qu'on veut aussi courir bah, on pa, on là. On là, pas piché qui ça, hein? pourquoi on fait un petit thème à 20-30 centimes, je ne sais pas. Et pourquoi ah, on un petit courir? On va à dans le là, là, ça. Lyonnage là, ça est bon parce que la parole s'en va, mais l'écriture, reste où que songe, là où on va regarder courir, bret de courir, à, où ça c'est -ce vraiment là, on va dire, ah, tu ça te fait un plaisir. Ah bon, pas ça, c'est un petit coup de fil. On, on recrée ce, ce, ce, cette cohésion, nous allons devoir apprendre à refaire cela. Et même moi, mes amis, qui, vous qui m'écoutez là, attendez, vous avez un texte là, WhatsApp là. Parce que moi, je vous le dis, ce n'est pas tout le temps que je le téléphone. Et c'est du sérieux. Parce que je fais du jardinage, je fais plein de choses. J'ai plein de gens que je contacte pour aller vite par les réseaux, mais aussi là, nous allons commencer à écrire, nous allons reprendre ma plume, je vais, je mettrai bien, je prends ma plume pour écrire. Nous allons recommencer à correspondre. Alors, il y a aussi euh, cette nostalgie, nous, nous sommes... Dans cette nostalgie de notre enfance, ceux qui ont mon âge, ceux qui ont de ma génération, on, on a ça. Nos enfants font leur première communion, font leur mariage, font des choses. Et mon nous, qui voulait réellement accompagner nous hein, dans ces moments heureux, là, ça, eh bien, nous pède, nous contact à eux. Et quand on les voit, on, on dit, mais tu sais que oui, Et comment va le petit garçon Comment va un petit garçon, mais il s'est marié Ah, ça a fait la peine d'être dit, là, tel, lui t'es fait conseil, conseil, Et on savent, j'en ai été bien et juste parce qu'on peut être contact, on peut être contact nous en Guadeloupe, nous quoi, on peut être contact à nous en Guadeloupe, il ne faut pas nous faire ça encore, ça fait, ça a je on ne l'entend pas, vous voyez, comment vas-tu tuer ta maman Maman est décédée. Purée, mais je vous assure, ça fait mal. Il y a des choses, il y a des choses que nous devons remettre au goût du jour. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps. nest ça qui y a des feuilles de télé à Yonbazy, non, mais là, on laisse tout ça, on va faire ménage, on va on peut s'y effondrer, y a deux mots, quatre paroles, et qu'il y a aussi vite qui est là. Pourquoi il y a eu aussi vite? Parce que quoi écrit le nom de mon copain à sa a pourquoi il y la poste et mon copain Et eu, vous, quoi attendre réponse? Vous, pourquoi garder de vrai qui a attitude à a, Si vous répondez vous par téléphone ou si vous répondez vous par courrier? On nous fait ça contiger et on nous répond ça. Alors, il y a aussi cette histoire où euh, euh, je souhaiterais quand même dire à tous ceux. Euh, euh, j'ai écrit, hein, j'ai écrit pour ne pas perdre mon fil parce que je veux vraiment vous faire comprendre que je suis là pour vous aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas d'invité en ville je dis en déplacé pour, pour moi dernier jour à l'année là, dernière émission là moi t'ai parlé bazot basots jeudi là en casier. Voilà, alors voilà, je, je pense, je pense de tout que c'est vrai. Je pense véritablement que les choses s'améliorent. Je, je souhaite que les choses s'améliorent pour tout le monde. Il faut tout le monde qui est en train de un petit problème, cas souhaité que ça améliore. Alors, les instances, impôts, euh, banques et compagnie, ils ont aussi. Si sont qu'à nous, directeurs de banque, de machin, essayez de mettre ça ensemble pour savoir qui gens sont un favé. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas de fiche de salaire. Parce qu'ils travaillent, ils ne savent pas, ce n'est pas du travail au noir. C'est le travail qui a mais Mais Mouna qui la fait ce peut-être déclaré à la Sécurité sociale. Et Mouna, ça, Certainement, soit à la retraite ou ça, mais là, évidemment, des autres ont-ils prêts, évidemment, des autres ont-ils monnaies. Ils disent, on ne peut pas baisser ça et commander, mais baisser so, ça, faites en sorte parce que ces gens-là gens sont la parole donnée. Vous voyez, ce sont des gens qui ont la parole donnée, ce sont des gens qui, qui, qui s'accrochent à cette parole donnée. Ou que baisser 5 000 euros, ils m'ont dit 10 000, baisser 5 000. Si baisser bah, 5 000, ils savent, mon génération, mouen, même si mon nom est enlevé comme ça, ils disent, la banque a moins fait confiance, ils prêtent 5 000 euros, ils font rembourser. Avant, il fait quoi que ce soit et qui rembourse les autres. Alors, les autres aussi, dans les instances impôts et compagnie, Avons avez malgré qui habite payé, ou bien, pas qu'à a pas payé depuis quelques temps, Et bien, ils ont fait en sorte que, malgré là ça, en déplacés déplacé, au lieu de voir des relances, des relances, des relances derrière les gens comme ça, les huissiers, vous faites votre boulot, je comprends, mais en voyez un petit côté, vous voyez huissier, vous voyez mais vous, en tant que tel, ils font une enquête, gardez la situation à Monna avons voyez comme ça l'année qu'a fait une fois nous ni débiter nous quoi Là, nous tous seuls, nous à la maison on se dit non non mais c'est pas possible tu as une amie qui te dit ouais tu sais j'en peux plus j'en peux plus hein. Oh, si, si, si j'avais le courage elle hein. dit pas fait une fois pas fait une fois ça, parce que si j'avais le courage alors là où ni le courage si eux ils ne viennent pas ou alors personne ne cherche à faire un, un, un, un petit lienage avec toi pour te dire on peut trouver un arrangement parce que c'était ça avant quand j'étais jeune femme, en tout cas, commencé dans l'entreprise et etc., il y a des gens qui me disaient Nous allons trouver un arrangement, venez, venez me voir à telle heure. Et là, on était à recevoir et on était trouver des arrangements. Aujourd'hui, c'est huissier, c'est plainte, euh, c'est toutes sortes d'habitants qui sont tombé, cétait ton malheureux. Eh bien, non, nous, nous, nous essayons de tourner cette page et de voir comment on améliore les choses, vous les instances. Alors, vous les élus, les dirigeants de Guadeloupe, la Guadeloupe est en souffrance. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Ça souffre. C'est un pays qui est en bouleverse. Alors, faites en sorte que nous soyons dignes, que vous soyez plutôt, pardon, dignes des votes que vous avez eus en votre faveur lorsque vous étiez en campagne électorale. Ça, c'est quelque chose, ça t'interrogue, je m'en me à tes autres Et aujourd'hui, dernière émission de l'année, je tenais à vous dire, faites en sorte que le Guadeloupéen n'ait pas honte et ne regrette pas d'être de s'être levé très tôt le matin et d'aller voter pour vous. Il y a trop de souffrances dans ce pays-là et vous avez fait des choses. Si on parlera du bilan avec d'autres élus, avec d'autres personnes qui viendront l'année prochaine. Nous parlerons un petit peu du bilan de la Guadeloupe depuis euh, ces élections. Nous verrons qu'est-ce qui a été fait. Nous verrons parce qu'il y a eu Miss Guadeloupe, il y a eu le football, il y a eu euh, recevoir les Miss à l'hôtel, il y a eu plein de choses. Ce n'est pas une personne qui le dit, c'est plusieurs personnes qui le disent. Alors, mes chers élus de Guadeloupe, femmes, noms qui ont dirigé le pays là, réfléchissant les à pour vous qui gens, ont amélioré le système là, nous, dans la jolie là. Et puis les commerçants, les grands centres, les gens qui, font des, qui ont des choses à vendre, arrêtez de vendre au-dessus des moyens des gens. On quand mettons un pour un monde, peut faire revenir Haïti, on ces autres qui ont ces autres qui n'ont le monopole, ils ont le monopole. venir et ça a dépassé l'entendement. Ose ouvrir mon et l'argent. Vous vu maman, enfants, papa, enfants, réfléchissez. Système la noie dans la. Vous voyez mon pété tête Non, là aussi, vous autres qui viennent, vous l'argent. Par exemple, les grands qui fait téléphone, télévision, tout le Les grands qui ont tout le monopole euh, euh, communicatif en Eh bien, quand la Guadeloupe a besoin de vous, soyez là aussi. Dites-vous, tous les Guadeloupéens ont un abonnement petit, qui gros, nous fait faisons pas de nous nous ne disons pas malheureux. Lorsqu'une personne vous demande de l'aide en Guadeloupe, une entreprise ou quelqu'un pour une manifestation quelconque, et eh bien, soyez présents. Essayons de faire ça pour voir comment on s'en sort dans ce pays-là. Il y a aussi, nous, nous aimerions, j'aimerais plutôt continuer hein, euh, euh, cette chaîne. J'aimerais que vous puissiez continuer cette chaîne d'union, cette chaîne qui fait que chaque Guadeloupéen solidaire à chaque Guadeloupéen. Alors... On le fera. Mais on compte sur vous, les élus. On compte sur vous, sur les grandes entreprises qui vous installent. On compte sur vous. On compte sur toutes les personnes, entre guillemets, dites personnes étrangères en Guadeloupe. On doit compter ces autres toutes, parce qu'elles ont fait partie de la Guadeloupe, The Guadeloupéens. Vous avez des entreprises. Arrêtez de vous aider entre vous. Venez. Venez, venez, dans télé la vienne vraiment nous que savent qui nous quoi travailler pour justement notre visibilité là qu'elles ont chercher ailleurs là pour nous bazote force là ont besoin là pour nous communiquer ouvertement et pour que nous puissions dire mais je suis fier de cette entreprise là tu vois c'est une dame haïtienne qui a monté sa boutique tu vois là c'est un monsieur vietnamien qui a monté ça on lui a donné un coup de main je suis heureux je suis fier de voir comment bah, voilà nous nous guadeloupe développer ça nous nous martinique qui a été là et fait ça pour nous peut nous union fier de l'autre je ne suis pas là pour donner de leçons. Ça, c'est issu de mes analyses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les gens m'envoient des messages tous les jours. Raphaël, est-ce que je peux parler de ça dans ton émission? Est-ce que je peux être invité pour parler de ça? Ah, ma tête ça est pleine. Je suis fatiguée. On ne peut pas faire ça. Parce que si on reste voyant, nous avons d'autres conseil qui fait rien que ça. Donc, je profite aujourd'hui pour vous dire les choses. Et pour vous dire que nous, ici, à ETV, on nous avons mon œuvre, qu'on nous paie. Mais nous là pour aider justement, il y, y, y a des télévisions qui vous donnent des prix exorbitants, quand vous allez faire une publicité quelque part. Ça, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Mais venez voir. Appelez-nous ici et vous allez voir comment les choses se passent. Nous ne pas rentrer dans des O-O-A-A-I-I Habitat à Mounon. Nous rentrons dans ça, nous qu'a proposé. Vous avez un planning chez nous qui vous permettra d'avoir de, de la visibilité, d'être sur Internet, d'avoir, mais vraiment... Il n'y a de package, ou ni télévision, ou ni internet, ou ni suivi, ou ni web, je sais pas. Toutes tout ces bêtes-là, ils ont cherché à combien de gens-là. ils ont dit non, je ne peux pas, je peux pas prendre parce que non, c'est trop cher. C'est moins bien, c'est bien, mais je ne peux pas. Venez, RTV, venez, venez nous. Ayez y a le site en nous, www Regardez ça. Et puis pour finir, je ne vais pas vous fatiguer, je vais, euh, euh, comme je suis venue pour vous voir, pour discuter, mais en périté, toute l'après-midi, vous comprenez, nous reviendrons sur ces petites choses euh, en janvier, si Dieu nous prête vite, que si toute bitinca est bien. Nous continuerons, si vous voulez, aussi à soutenir ceux qui doivent être soutenus. Nous donnerons la parole à ceux qui auront besoin de dire les choses. Euh, nous pensons très fortement aux soignants et aux personnes qui ont perdu, qui ont fermé leur entreprise. Nous pensons à ceux qui ont perdu de, des choses euh, chères et importantes. Et nous avons à ça, qui l'a, qui a souffert, qui panique Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Alors les associations à caractère caritatif, bravo, force bazote. Et comme je vous ai dit, quand vous avez des vêtements à la maison, des choses qui ne servent plus, au lieu d'en tasser ou de jeter, parce que c'est facile, faisons des paquets, des colis et allons vers ces associations à caractère caritatif. Vous n'aurez pas apporté un bité chéri, vous hein, n'aurez pas apporté un bité trop petit bâtiment à zot. honneur et respect quand même, hein, parce que nous gardons notre dignité. Et si... Cette dignité-là, les gens ne veulent pas. Eh bien, les gens paieront 1 euro, 50 centimes, mais paient payent bien, parce que nous savons que le Guadeloupéen est fier. Ce peuple-là est fier. Ou que Baye prend, mais ça, c'est moins Parce que s'il a même s'il si a acheté 50 centimes, 1 euro, ah non, moi, j'achète mes affaires. Ah, je porte parce que je l'ai acheté. Comment ça on veut dire Alors, nous, quand on écouter ces associations-là, on va vers eux, vers ces associations, on va essayer d'apporter ce que nous pouvons, et les associations feront le reste. Ça okay, c'est ouais, un en nous, faut nous reprendre ça. ni coup de main, coup de main faut nous reprendre. Ils des choses, entreprise avons fait fait un de fait fait ou à fait fait des fait vous ne pouvez pas manger à la maison tous les jours, pas sans des blacks, devant le portail. Vous Mais monde, depuis pas pas en nous ou dans ça. Donc la famille en nous déjà parti là à point, là nous en campagne. Il a déjà laissé toute porte ouverte. Et déjà dit la voisine m'a allé hein, comme il a déjà parlé la veille. Vous qui timoula ils font bêtise. Même si pas n'avez pas la voisine là, jetonsi et comme ça, ils font bêtise. Sorti devant pour ta famille en courir en tout, tout en toute sa venue là. Et que voit qui mongue qui a voler si c'est maman ou si c'est voisines là. Ou que voit, ou nisier, ou que voit et sous où les vents t'en ça. Qu'on casse on est nostalgique de ces moments. Mais il faut évoluer, il faut avancer. Alors, nous avançons avec nos réseaux, nous avançons avec tout ce qui est là aujourd'hui, qui, qui font partie de nos notre quotidien. Et nous avançons avec nos idées. Et ce que je vous dis, moi, j'ai commencé à mettre en pratique chez moi, dans ma commune. Et c'est pour cela que je vais saluer mon association, la CDT. Lamantin, au cœur de tous, une association, justement, qui rentre au cœur de tout le monde. L'autre jour, nous avons fait photo à pied bois qui a tombé, si, euh, fil électrique, à casse du vent et nous voyons, bah, qui de droit pour nous dire, c'est fil électrique. Pieds bois là, qui a poussé, poussé. Si vous avez besoin, protéger fil électrique. Et puis, pas casser, pas foutre d'effet, à y la à ces pieds bois là. Mais ça a dit, moi, ouais, mais faut se passer à a dit, c'est mon pied bois là, planté depuis que tout petit pour la plupart. Depuis que tout petit, ces pieds bois là, il faut que vous poussez, vous a peine foutez, vous quoi vous couper quoi. C'est autre pour y à la gueille. Parce que si le fil pété il est tombé sur le cas, c'est que le problème est là. Donc, les petites choses comme ça, nous le faisons déjà. Nous n'avons pas besoin de frapper, mais c'est le maire, vous savez, tel qu'on tenait de l'ocentré, nous n'avons pas Et si nous ne pouvons pas aider, nous n'avons pas service technique. Donc, il y a des choses. Nous, madame, voyons une vidéo, vert, asticot, contrat, casa, yo, yo, donc on parle qui nous remplit de verre et d'asticot. Elle m'a envoyé sur les réseaux, j'ai copié, j'ai envoyé un ami qui est maire, et il m'a dit, je fais le nécessaire, et il a fait le nécessaire, il a interpellé qui de droit. Là, maintenant, j'attends de retrouver la petite sur les réseaux pour lui demander si ça a été fait. Donc voilà, nous allons donc terminer cette année ensemble. Nous reviendrons bien évidemment sur des petites choses l'année prochaine. Au nom de toute l'équipe de TV, au nom de sa direction, de sa rédaction, de son service technique, de ses techniciens, de tous et en mon nom propre, je vous souhaite une très très belle et heureuse année. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que c'est écrit partout, ce n'est pas parce que c'est à la mode, c'est parce que je veux vraiment... Que votre année soit une très, très, très belle et heureuse année. Paix, bonheur, amour, base de toutes. Et c'est qu'à Tiens bien, pas lâcher la chaîne de solidarité est en route. Nous poursuivrons le travail que nous avons commencé, peut-être dans les petites communes, mais ça viendra partout en Guadeloupe. Je vous embrasse et je souhaite une très bonne année à toute l'équipe de TV, à toute sa direction, à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui sont là tous les jours et qui se battent. ETV avec M. Jean-Yves Frixon, avec Murphy, avec euh, Michel euh, euh, Pierrin, avec moi-même, avec toute l'équipe au grand complet. Nous avons besoin autres fort et nous avons aux autres. encore une troisième fois Bonne et heureuse année à vous. À l'année prochaine.